Donne les plis, les bases du ministère pastoral. Et que quand j'aurai à traverser dans une autre église, je dirai que j'ai pris les plis à Hébron. Et mon ministère veut aussi que les jeunes d'Hébron, les membres d'Hébron, soient bénis à travers le ministère de Marc Bernard Bellone Frères et sœurs, de la part de Jésus-Christ, je vous souhaite non seulement un bon sabbat, mais je réclame les grâces et la paix de Jésus, non seulement pour aujourd'hui, mais tout au long de la course chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi débute le ministère de pasteur Marc-Bernard Belloni et de Lévius Anistor. Sœurs et frères bien-aimés, ils sont là, à vos services, dans les limites du mandat qui leur est confié. Bonne adoration dans le Seigneur.